Et salut à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette tant attendue. Avant toute chose, admirez-moi ça. C'est pas de la bombe atomique, un tablier à mon nom. Merci Tati si tu passes par là. J'adore mon tablier. Donc, cette recette clôture la série de recettes avec donc le praliné euh, pécan, le caramel beurre salé, qui vient donc pour se terminer sur une recette de cookies pécan, praliné, caramel. Mon dieu, mon dieu. S'il vous plaît, faites une minute de silence parce que là, vous pouvez dire adieu Mission Bikini, adieu boule qui chamboule, adieu corps de rêve. Mais bonjour bonheur, bonjour plaisir, bonjour gourmandise, bonjour monde de bisounours. Je suis super, super excitée et émue de vous présenter cette recette sur laquelle j'ai travaillé, travaillé, travaillé et qui franchement, est une tuerie intergalactique. Donc, il faut bien que vous regardiez les deux vidéos précédentes de caramel beurre salé et de praliné pécan pour faire cette recette. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Je vous présente les ingrédients, je vous présente la recette et après, on se tape les fesses par terre en mangeant des cookies. Pour cette recette, vous aurez besoin de pépites de chocolat, de farine, d'un œuf, de mélange de sucre roux et de sucre blanc de beurre bien mou, de noix de pécante oréfiée, et bien sûr donc des poches de caramel beurre salé et de praliné ainsi que de levure et sucre vanillé. Donc comme je vous ai présenté dans les ingrédients, j'ai fait donc les recettes de praliné et de caramel que j'ai tout simplement mis en fait dans des, dans des poches à douille que j'ouvrirai au moment venu. Et également, euh, donc je vous ai dit que les noix de pécans étaient torréfiées, je les ai mis donc 10 minutes à 180 degrés et là donc elles sont en train de refroidir dans ma petite assiette. Ça donne un petit goût supplémentaire au cookie, vous verrez, c'est pas trop mal. Donc on commence la recette par mettre notre beurre demi-sel bien mou dans un plat, c'est très sexy. Hop, et on ajoute donc notre mélange de sucre roux et de sucre blanc, et donc là il n'y a plus qu'à touiller. Voilà, donc j'ai un petit peu mélangé mon su mes sucres pardon, et euh, mon beurre. Et là, du coup, je vais tout simplement rajouter mon œuf Et donc, on remélange. Et voilà, donc là, j'ajoute ensuite mon sucre vanillé, mon demi-sachet de levure. Et j'ajoute tout simplement ma farine en deux fois. Si c'est trop dur, il y a simplement à passer à la main. Je regarde mon petit doigt parce que si vous voulez tout savoir, je me suis blessée. On voit un petit peu, c'est gonflé. Bon, on s'en fout, hein, mais euh... c'est super douloureux. Bref, allez, on continue. On hein continue la pâte à cookies. Pâte à cookies, pâte à cookies. J'aimerais bien faire une chanson sur les cookies. Voilà, donc du coup ma pâte est euh, bien, bien homogène et je vais tout simplement ajouter mes pépites de chocolat. Voilà donc du coup quand j'ai bien mélangé ma pâte avec mes pépites, donc on a une belle pâte à cookies, j'ai plus qu'à tout simplement former des petites boules, les mettre sur mes plaques à, pâte, à ma plaque pardon, à pâtissier, les aplatir un petit peu et ensuite donc ça va partir en cuisson pendant 8 minutes. Je les ressortirai et ensuite j'ajouterai donc mes noix de pécan, mes pointes de caramel et de praliné et ça repartira pendant 2 minutes en cuisson. Je vous montre tout ça. Voilà, donc du coup là j'en fais à peu près 8 par plaque. Donc comme je vous ai dit, je les enfourne 8 minutes et on se retrouve dans 8 minutes. Donc voilà, je prépare mes. Euh, noix de pécan que je vais légèrement concasser des, une poche de caramel une poche de praliné et pécan et puis comme ça dès que ça sort j'aurai plus qu'à euh, faire des petites pointes des deux, euh, des deux poches et mettre mes morceaux de noix de pécan en attendant j'ai aussi un petit quelque chose dont je suis pas peu fière à vous présenter un gros purat de cookie <rire> ah, je crois que j'assume plus Yeah. Yeah. Moi, je mange des cookies Toute l'après-midi Je les prends au chocolat Quand je prends du gras Les pâtissiers ont casse caché. Car je vais tout casser po, po, po, po, po Hop, donc je sors mes cookies Après 8 minutes de cuisson Donc ils ont légèrement, mais très légèrement Coloré euh, autour Donc là, du coup, j'en profite pour mettre Mes morceaux de noix de pécan concassés, Des petits proutes J'appelle ça des petits proutes c'est pas très glorieux, mais bon, c'est comme ça. Hein. De euh, praliné et de caramel. Et je renfourne pendant à peu près 2 minutes. Après donc 2 minutes de nouveau dans le four, mes cookies sont sortis. Alors, je vous avoue que mon pralin a un peu dégueulé de partout parce qu'il fait au moins 40 degrés dans la maison. On a eu la très bonne idée de faire un feu de cheminée avec le four et les lumières. C'est un vrai sauna. Mais euh, ça ne changera rien au goût. Et visuellement, j'ai juste envie de de tous me les taper là en 3 secondes 2. Voilà, donc là du coup, je vais tout simplement débarrasser mes cookies sur la plaque, continuer à faire euh, le reste du coup de pâte qui me, euh, qui me reste, tout simplement. Et puis bah après, je vais me taper le bidou cookie. Je vais essayer d'en partager avec les gens qui m'entourent, genre ma vidéaste, mais c'est pas sûr que je vais bien lui en donner. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette recette, si vous l'avez reproduite, si elle vous donne trop envie, si vous léchez à ce moment même votre écran me le dites pas finalement, c'est vraiment trop chelou. Donc voilà, bah, n'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner, à liker, à partager. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à dire si vous aimez mon tablier qui est carrément dégueulasse en fin de vidéo. Mais bon, hein, tous les cuisiniers ne cuisinent pas proprement. J'en suis la preuve même. Allez, j'arrête de blablater, je continue ma recette. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut Je fais des cookies toute la fois.